Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Petite intervention sur un nid de frelons asiatiques à peu près à 5 mètres de haut. Je vais vous montrer. Vous voyez, juste tout à fait en haut là. Donc je vais placer l'échelle et ben, on va aller traiter ça. A de suite. Allez, c'est parti pour le combat. Ah bah ils sont juste à côté. On va essayer de te retourner tranquillement. Je vais vous montrer ça. Regardez ça. Ça déjà énervé. Déjà, déjà énervé. C'était ça bon, vous voyez, il y a du monde Regardez-moi tous les frelons le propriétaire, il est dans sa voiture et en train de regarder, en toute sécurité. Ok, plusieurs attaques. On va regarder à l'intérieur du nid un peu Regardez ça, il y a quelques larves encore hein. Regardez-moi tout ce qui vole Bon voilà, c'était une petite vidéo toute simple. Pour vous montrer encore un nid de plus sous un Porsche. Vous voyez, bon, c'est pas trop trop dangereux. Hein. Il y a, les voitures sont juste là, c'est en hauteur. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà, ça reste du frein asiatique. Donc il faut traiter. Salut Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui petite intervention sur un nid de frelons asiatique Encore très mal caché, très mal caché, très dangereux pour les gens Allez je vous montre ça, regardez on est au niveau de la porte d'entrée de la maison Et juste ici, regardez on le voit dans le buisson Voici le nid de frelon asiatique, rien un qui me suit, qui veut déjà passer sur Youtube Attends laisse moi mettre la combinaison ah, il va avoir peur après peu de moi Donc voilà, donc je vais m'habiller, préparer ça Et je vous dis à de suite Allez, c'est parti pour le combat On va aller voir ces petits nids de frelons Je vais c'est. Regardez-moi ça Regardez-moi ça Regardez comme il est bien caché Vous voyez la distance entre L'entrée et ici donc on va aller mettre un petit coup de, de poudre à l'ouverture principale regardez moi la taille, regardez moi cette taille Là, c'est presque un ballon de basket, mais un gros ballon de basket. Vous voyez ça Très dangereux, encore une fois, à titre. Voilà, Il faut s'habituer et surtout faire attention au va-et-vient qu'il peut y avoir des arbustes ou n'importe quoi. Allez, ouais. On va essayer de faire un petit trou pour voir ça. voilà, il y avait quand même le monde qu'il y a et n'hésitez pas à laisser un commentaire, qu ce que vous pensez de ce nid est-ce que vous le trouvez mal placé ou pas du tout franchement, à côté de l'entrée donc là les gens ils ont interdiction de passer par là il faut qu'ils passent par le garage Sinon, risque de piqûre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit message, un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt les amis.